Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le beat. Ouais allô, c'est moi là, j'ai oublié de te demander un truc. J'ai rendez-vous avec Camille, là. tu sais le rocker Céline me dit je dois remettre un string là, qu'est-ce que t'en penses Franchement, je sais pas si je suis prête à sortir mes strings pour Camille. Hein. Quand je vois le temps qu'on perd, attendre qu'un mec nous rappelle, s'habiller, se coiffer, se maquiller, rêver de lui, et après déprimer parce qu'on s'est fait plaquer. Bon, c'est vrai que c'est pas facile de se passer des mecs. Hein. Mais moi, ça m'a permis d'apprendre des tas de trucs. J'ai fait du sport, de la chorale, de la danse. J'ai même pris des cours d'informatique. D'un point de vue purement pratique, le célibat m'a permis de progresser de façon spectaculaire. Hein. Démarches administratives, gestion, bricolage, organisation. Mon seul problème, hein, maintenant tout le monde est casé, alors je me fais chier. Hein. Bon, qu'est-ce que je mets ce soir, slip ou string Camille, string plutôt. Ouais. Allez, rappelle-moi. Hein.